Bonjour et bienvenue à l'IUT Paul-Sabatier, à Hoche. Regarde cette belle ville Ce que je te propose aujourd'hui, c'est qu'on découvre le département HSE. C'est parti Alors ici, tu as deux amphithéâtres. Ces amphithéâtres nous servent pour les cours magistraux, mais aussi pour les évaluations terminales de modules. Allez, on continue, c'est par ici. nous avons plusieurs salles informatiques qui nous servent à la fois pour les TP mais aussi des salles informatiques libres pour faire les projets et avancer aussi sur les, les rendus maison. Continuons. Nous rentrons maintenant dans le bâtiment C et ce bâtiment C c'est là où tu auras plus cours en HSE. Ah tiens il y a un TP de chimie, je te propose qu'on aille voir Bonjour messieurs. Vous êtes en TP chimie. Oui. Alors expliquez-nous un petit peu ce que vous faites ici. Mais ici, on est là pour prévoir les risques qui peuvent se dérouler en entreprise et du coup les anticiper. Voilà. Ok, merci. Bonjour à vous. Continuons. Nous arrivons maintenant sur la salle d'ergonomie. Allons voir s'il y a un TP en cours. Bonjour messieurs dames. Allô faites un TP d'ergonomie Oui. Ok, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qu'on fait ici Bien sûr. Alors ici, on mesure les mouvements de l'opérateur avec les capteurs qui sont positionnés sur elle et on étudie les contraintes auxquelles elle est soumise. Bon, super, merci. Bon TP, bon courage. Merci Alors en hygiène, sécurité, environnement, il n'y a pas que des disciplines... Euh... Technique. il y a aussi des disciplines plus transversales comme l'anglais. Et à Hoche, on a la chance d'avoir une superbe salle équipée pour bien étudier l'anglais. Allez, continuons. Et voilà pour cette première et courte visite. J'espère que tu viendras bientôt nous voir pour étudier dans ce bel endroit. A bientôt